Hey hop tout le monde c'est Pandark, j'espère que vous allez bien, c'est pas la vidéo, euh, mon retour sur Youtube absolument pas, c'est juste une vidéo, aujourd'hui on va juste délirer en fait hein. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel, vous voyez un nouveau micro, voilà, bon j'ai pas trop tapé dessus parce que l'autre jour je l'ai fait et j'ai un petit peu regretté Bref, euh, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur des serveurs Discord, un hein, qui est déjà prêt, je, je vous montre hein. Je vous montre, voilà c'est un serveur qui est déjà prêt, qui est là, c'est euh, Ami Entre Amitiés, je connais pas ce serveur mais je vais, on va aller dessus Et on va faire des frayeurs aux gens ou... On va faire peur ou alors on va troll tout simplement voilà. Okay. Après, je vous le dis honnêtement, je troll, mais c'est du second degré à ne pas prendre au premier degré. Euh... C'est vraiment full second degré. Donc euh, vous en faites pas hein. je m'excuser après, je quitterai le serveur, je pense, mais je suis pas sûre. Alors, on va comment ça va être drôle. Déjà, il y a un, un truc qui est vraiment. qui est vraiment dommage, c'est que ils mettent pas la règle. Enfin, moi sur mon serveur, en gros, on n'a pas le droit de mettre des.. Enfin, t'as le droit, mais. Faut éviter de mettre des caractères spéciaux parce que le problème c'est qu'après t'es pas mentionnable. Ce qui fait que c'est un petit peu un contreban. Ouais mais c'est pas toi qui décides. C'est pas intéressant. Ça... Donc euh, du coup bah on te reprend l'ordre mais bon euh, faut éviter quoi. Donc euh, c'est vraiment dommage qu'eux ils, ce... ils aient pas ce système là et dommage aussi qu'ils aient pas de. En vrai j'hésite à les aider mais en vrai non je vais pas les aider. Je les aiderai peut-être plus tard mais on va voir ça. On va leur mettre salut ça va. Et merde, c'est pas salut ça. Merde, attendez, je me suis trompé. Hop, hop, hop, voilà. DraftBot, je parie Oh, je suis trop fort. Pff, les gars, sérieusement, sérieusement, sérieusement oh, Je suis trop fort. Moi, j'aimerais trop, là, que quelqu'un il me lâche un... <rire> un truc de fou. Bienvenue. Ah, merci. Merci beaucoup. Je vais lui mettre un cœur, ça va la faire stresser, mais attendez. Il y, y a zéro, c'est que du second degré, les gars à pas prendre premier degré hein. je mets des cœurs c'est fou le premier degré. Euh, pour est parti en ami entre amitiés. En, en, en vrai en attendez désolé vraiment pas, du, du bruit de fond c'est mon frère qui hurle. Euh, mmh. Discussion ad. C'est pas, pas discussion admin ça? Après, si tu veux être Copain loin, à moi. Avec, Lisa, Oh pitié dites-moi que j'ai un bon rôle citoyen. Je vais me remettre à la les gars. Ah je, je veux vraiment s'il vous plaît comment. Oh, répondez-moi s'il vous plaît. Répondez-moi. Ça me casse les couilles. Il y a personne qui me répond. Allez, je vais... mmh. Juste parce y a une Jade. Et parce que, bon, la R80, Merci. Beau. Ça. Beaucoup. Et soit tu mets ton chargeur, soit tu... Énormément. Passionnément, pas du tout Voilà Ah, si elle répond pas, je comprends pas. Ils ont un serveur moins connu que moi, et... Ils ont plus de boost que moi Mais j'ai pas de boost, mais vas-y. Attends, attends, ils ont... Ouais, non, ils ont... Ah Non, non, ils ont un serveur un petit peu plus connu que moi. Non, si, si, ils ont un serveur... Moi, j'ai 14 personnes, quoi, sur mon serveur. Bref, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est en description, les gars. Black M Il sueur. a trois cadavres là-bas, pourquoi t'es raciste ouais, je je... Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va T'es ça dans ce que tu dis, toi Sale bouffon, va Je vais lui mettre ça. En ah vrai, <rire> ouais, c'est grave drôle, non trouvez pas Enfin, c'est du second degré, quoi. Après, je suis pas raciste, hein. T'aimes bah, pas, pas les noirs, je vais lui mettre ça. Oh, oh je suis sûr ça va la faire stresser Ça ne te regarde pas <rire> <rire> t'aimes pas les noirs c'est ça et en vrai je le message je je sais même pas <rire> Oh, si j'arrive à tenir plus de... plus de... plus d'un quart d'heure en vrai sur le même serveur ça, ça serait ouf non les gars honnêtement soyez honnêtes serait ouf non ça serait ouf de enfin serait ouf tout court quoi mais bon ah, attendez voilà c'est mieux là. Mon bureau est noir, donc oui j'aime les noirs. Moi j'aime pas les blancs. C'est second degré. Hein. J'aime ai... bien les blancs, vous le voyez, hein, je suis blanc aussi, mais je mets juste ça, c'est second, de... second degré. Et pourtant... Oh, J'ai un bureau blanc. Je Ah oui, et aussi. Ah, oh attendez, j'ai trop envie de sortir un truc. Vous me dites en commentaire si c'est bien. En fait, je voulais sortir euh, et moi je conduis sans ouais, pédale parce que je suis homophobe. Base, non, j'ai... Bon. <rire> Ou alors le gars est mort tout seul, ça marche aussi. J'espère ne pas me faire ban de la vidéo si après ça. Je vous le dis honnêtement. Je prie pour pas me faire ban, vraiment, c'est pas une blague. Parce que quand tu mets genre de message et que ça part sur YouTube en règle générale, on... kiffe moyen quoi. <rire> écoute, 60 balles, elle m'a mis quoi 30, Elle, elle m'a bon pas répondu encore ah, Parce que j'étais pas sur la page sur OBS là, depuis tout à l'heure. Enfin, j'écris sur Discord mais. Ah, elle est en train d'écrire, je le vois. J'étais en train de régler un truc. Qu'est-ce qu'elle va nous dire encore Qu'est-ce qu'elle va nous dire ah, C'est pas un problème ça. Ou Kill Quelle Cool Je sais pas. Admin hmm. Attends, moi la question que je me pose c'est pourquoi elle me banne pas si. Je suis mort. Hmm. Je vais aller voir un truc, moi. Ah ouais, carrément Ah putain, il y en a un là-bas, il oh y en a non. un là-bas, et il y en a un qui vient de me Les règles sont Ne pas être raciste, c'est mal Mais c'est une blague si tu t'appelles Luca, t'es ban. Ah, oui, rip oui, tout des Luca. Je vous aime bien, les gars, mais je, ah, je crois... Ah, pas le droit de faire sa pub, un saji. D'accord, mais c'est un serveur... C'est quoi ces serveurs, là Tu n'as pas le droit d'être raciste sur ce serveur. Regarde la règle 113, prévue à cet effet. Citation de la règle. Ne pas être raciste. C'est mal. Elle va, elle va me gaver. ne me parle pas. Pas de droit, s'il te plaît. Pareil. Attendez, attendez, attendez. Je l'ai bien skié. Hein. Je l'ai bien, bien skié les gars. Est où... Ne pas être raciste, c'est mal. Les gars, c'est honnête. Ne pas être raciste, c'est mal. C'est quoi cette règle Et elle me dit être raciste, c'est mal. Je suis pas raciste. Ta gueule vient voc. Oh, oh, oh, attendez. Aïe, attendez. Okay. Oh, attendez, attendez, attendez, je fais trop langue vocale. Il y a un gars qui peut être là-bas. <rire> ah, bonsoir. Cringeland, attends. Euh... On va pas aller dans le karaoké, on va aller dans Discussion 2. Oh, attendez, j'ai trop hâte qu'elle vienne. J'ai trop trop hâte qu'elle vienne. Ah bah oui, tu as dit qu'on a une team devant, une team derrière. Ça, c'est un peu compliqué. Allô. Le sandwich. <rire> ouais, j'avoue que... Ouais, je vous entends. Mais... Je suis... Je suis pas raciste, mais regarde ta règle 113, meuf. Règle 113, ne pas être raciste, c'est mal. Mais je suis blanc Non, c'est l'inverse. J'aime pas les blancs, mais je suis blanc, tu vois. Nuance. Bah ouais. Mais attendez, attendez, juste, juste, oui, bah toi aussi, faut que t'achètes un orthographe. Regarde ta règle 113, ne pas être raciste, c'est mal. Entre autres, si je lis bien la règle, c'est euh, si t'es pas raciste, t'es ban, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Règle 113, ne pas être raciste, c'est mal. What? What the fuck? Je lis bien, hein. C'est ce qui est écrit, les gars. Une mm. mm. mm. pointe pointe camembert. J'ai pas dit que c'était drôle. Bah, je sais pas, visiblement, oui, hein. Euh, règle 112, si tu t'appelles Lucas, t'es ban. Si tu... Alors, euh, tu l'as écrit comme ça, c'est quelqu'un se situe là-bas, tu vois, déjà. Pas le droit de faire sa pub hein, un ok. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, vois. T'es ça dans ce que tu dis, toi Sale pouf! Règle 100 de pas oublier la règle 100, faut pas déconner. Clairement. Règle 100. Obligé d'envoyer une. <rire> Je vais te juger très violemment, tu vois. Mais. Bah, excuse-moi, c'est pas moi qui. C'est pas moi qui. qui met des règles de pute, en fait, hein, Excuse-moi, mais. Ça faut pas lire. Mais... Bah, euh, non, mais bon. Euh... Je te dis en fait. Quand... Quand t'as ta règle numéro 100 où il est écrit il est obligé d'envoyer une photo de son cul à Moon, l'admin plus sinon ban. Et puis les potes se <rire> sont dit Ouais, non, en fait, t'as pas accès de la merde, roi. Donc, je suis tout ça. Mais vous êtes. Mais c est... C est... vraiment, c'est pas méchant, hein, j'ai rien contre vous, hein. Mais il vous soumet votre chef, c'est comment Ouais. <rire> de quoi moi c'est juste que j'avais personne avec qui jouer. Du coup ça veut dire que c'est très marrant parce qu'il y a les époque où je okay, ouais. 940 octaves, moi, arrière, 000 arrière, 000 arrière, 000. Arrière qui sont octane. Moi c'est mon arrière arrière arrière belle-mère qui se fait payer comme ça. Tu fois oh, Non. Pourquoi t'as Ouais, 000 mais 000 ma mère et ma belle arrière arrière arrière belle-mère, elle restait pas. à la maison. Elle euh, elle vendait des prospects <rire> putes. Je pas de question, tu mais elle faisait pas la pute, hein. Ça s'appelait pas Jaydouane, je sais hein. pas quoi. C'est bien de changer d'octane parce qu'on va dire que les mail-octane sont assez mal vistes. Non mais y'a pas wesh Et puis généralement lesquels les... les utilisent juste en mode... Salut, je te <rire> l'aime pas... J'étais gênant Non, non, j'étais gênant, excuse-moi pour les y'a pas wesh. Ouais, ouais, non, non, mais je... Tu verras plus chance, tard pourquoi. Vous, vraiment, euh, bref, euh, ouais. mon mail, le perso, euh, là vraiment, je suis euh... tu tes silences, ok. Tu euh... pas, Donc, il vous paye combien à peu près votre chef je Vous fais. avez dit <rire> Ah oui, je vois ça. pour envoyer des photos <rire> oh, Putain, je sais pas, hein, mais bon, non, non, je veux pas de photos de vous. Hein. Je suis oui. pas, euh... je m'appelle pas votre chef, par exemple. Tu vois, je m'appelle Pandark. Non, les ouais. meufs, à partir du moment où j'ai touché, c'est bon, je l'assiste. quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Elle a 13 ans. Et... Elle est d'une génération d'avant moi. Je Non, d'après moi. Et elle a des mots... Ouais, bref. Poursuivant, poursuivant, poursuivant. Pourquoi Non, genre sérieux. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Relis juste la règle 113. Ne pas être... Raciste, c'est mal. Relis vraiment, hein? Il y a vraiment écrit ça. Bon, après, je suis, je suis 30-30, et euh, yes voilà, Attendez, rassurez-moi, c'était pas une blague. Enfin, non, c'est pas rassurez-moi, c'est rassurez-moi tout court, c'était une blague quand vous me disiez que votre chef il vous demandait des, non, des photos de, de, vous, euh, de vous. Bref. C'était une blague? Si un peu, vous trollez? Non? Ouais, je suis d'accord. D'accord, d'accord. Bah... Filles, pour... Sans doute ah, deux ans tiens, plus que, que ping, toi, quoi, je... quoi. Mais bon. Je ping les caisses pour savoir qui les a tués. Ouais. Je suis oh, oh. <rire> ouais, ouais. Ouais, ouais, mais bon. Euh, C'est ça, hein, ah, ouais, euh, tu sais... Quand on n'envoie pas des photos de son cul, hein, on, est, on a une voix un petit peu plus aiguë, tu vois. Ouais, Ah d'accord, je suis pas gay, mais bon, euh... je suis pas contre les gays non plus, tu vois, mais bon, vas-y au calme. Donc du coup, vous êtes des admis, que vous que dites, vous dites... Les en les gars, plus de ça, dans vos règles, les gars, oh, réfléchissez 5 minutes. <rire> Attendez, hein, 30 secondes, je me mute. Il y a zéro blague, je vous jure, je les connais pas, les gars. Je vous jure, c'est vrai, je les connais pas. Ils sont vraiment bizarres, par contre. J'ai rejoint le serveur, je, je les rejoins sous vos yeux. Hein. J'étais pas dedans déjà. Hein. J'ai rejoint sous vos yeux. Euh, rejoint... Vous pouvez me dire juste, j'ai rejoint le serveur quand, s'il vous plaît Attends, attends, non, non, je me posais la question, mais pourquoi ta voix elle, elle, a changé d'un coup skin neige que j'ai, Mlock. On oh, Au plaisir. Deuxième skin neige que j'ai, fait 7 J'avais envie de crever. Pour te dire, c'est toujours pas de skin ne serait-ce que violer. Ouais, euh, non, ça. mais je suis là, je suis là, je suis là. Mais par contre, mais... j'ai quatre skins neige. Waouh, wow, waouh, wow. Ah, ouais, vous avez tous une bite dans le cul, quoi. Oui. peu comme ça quoi <rire> Ah ouais c'était qui C'était votre soeur là au téléphone ou c'était qui là, exactement C'est un détail mais... Ah, c'est... de vrais pute vos soeurs hein la mort, détail. Ouais, ouais. Oui à partir de là... Ah <rire> oh, mais... Oh, mais... au calme je sais que je sais que vous trouvez la bon, même <rire> pour mais, mais t'abuses. Que des Bref, des mais je sais pas combien bisous les euh, transvocales. Euh, euh... <rit> Bref. Ciao ciao. On bah, va leur faire un petit cadeau. C'est pas mauvais le R45 mais. On va leur faire un petit les cadeau. Mieux, ils vont ban. Ah non, ils vont pas bam. Vu okay. Et... ils m'ont cassé les couilles, je vais vraiment leur faire un joli cadeau. Je trouve. Je trouve que c'est vraiment un joli je cadeau. Vois. Je suis en train de bugger là. C'est full normal. Voilà. Hop. Vous voyez. J'attends avec... qu'il me banne Bannez-moi Là, ah, je mets en 61. La Pourquoi Mais. c'est la C'est trop, c'est pas un serveur ça. Mmh. Non moi j'arrête la vidéo. J'arrête vraiment la vidéo. Ciao